Salut, je m'appelle Étienne Genet. Je réside au 547 rue Newton. C'est un bel appartement, j'ai rien à dire. C'est assez grand, une belle déco, tout est clean. Mais il y a un hic. Mon colocataire, il est bizarre. Il est pas vite dans sa tête. En gros, c'est un attardé. C'est pas mauvais gars, mais il a une habilité naturelle à me faire chier. <rire> Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a aucun point commun. Vous voyez, à chaque moment où j'essaie de travailler, il trouve un moyen de me déranger. <rire> tu l'as vu? <rire> oh, c'est lui! C'est lui là! C'est lui! <rire> Eh, et... Tarnac... Soit on a un Dis-moi, je vais demander, j'ai besoin de ton avis en fait, parce que... Faut que je porte un des de pantalon. mais le truc c'est que... Je suis face à un dilemme, là. Entre le pantalon orange et le pantalon noir. Parce que le pantalon noir, il me va à merveille, mais... L'orange c'est ma couleur préférée, tu vois. Alors du coup, je sais pas lequel mettre entre les deux, j'hésite entre le noir, l'orange... Ah, je vais prendre l'orange, ouais, merci même Étienne, pour me montrer en imprompte, c'est mieux que je fasse comme ça ou comme ça. Mais si le public il est là-bas, il faut que je fasse comme ça. Mais s'il est aussi là-bas, je peux faire comme ça. Mais s'il si y a le public derrière aussi, il vaut mieux que je fasse comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Ou alors comme ça. Ah oh ouais, il va faire comme ça. On dirait presque que c'est surnaturel Je pensais que j'avais tout vu. Le coup de grâce était à venir. Un matin, il me dit Je crois que je vais m'acheter un animal de compagnie. Un animal de compagnie Ça peut peut-être l'occuper. Ou ça peut peut-être le rendre plus agréable. Ah ouais Ouais. Pis c'est quoi que tu vas faire avec Ouah. Oh, J'irai le promener, euh, je lui lancerai la balle, je lui apprendrai prendrai à temps la patte. Et en plus, il pourra défendre la maison. Ah, un chien. J'ai toujours aimé les chiens. Ça me dérange pas. Ça fait que tu veux. puis euh, si ça peut fermer sa crise de gueule, là, je suis partant. Ouais, ouais. Ouais, c'est Monday, ça. Ouais. Mais vous savez quoi? Il avait pas fini de m'étonner, le gars, là. Il a jamais eu de chien à là la partie. Le con, allait lancer la balle à un chat. Mais vous devinez quoi? Il traitait réellement comme un chat. Oh, c'est bien mon Rex! Assis, Rex! Assis! Assis! Oh, c'est bien mon Rex! Attaque, Rex! Attaque le Rex! Rex! Attaque! Attaque! Oh c'est bien mon ex! C'est bien mon ex! Arrête de se donner des commandements! C'est un chat! C'est pas un chien! Arrête-tu t'acheter un chien? C'est de la merde un chat! Ça non, fait jamais rien de bien un chat! Tu lui dis de quoi? Il fait pas, il fait pas ce que tu lui dis! Ce que ça fait c'est que ça dort pis ça fait chier! Mais je l'aime! Bah ben oui mais c'est normal que tu l'aimes! Il fait chier comme toi, ta barnaque! T'es qu'un monstre! Donc, euh, c'est pour toutes ces raisons que je vous demande aujourd'hui d'accepter de me faire déménager. Oh, pas de problème, monsieur. De toute façon, les chats sont interdits dans nos appartements. Hein. Ah ouais? Ah, parfait, ça. De toute façon, euh, je comprends pas le monde qui s'achète des chats. Ça sert à quoi un chat? Hein? Un chien, là, c'est ça, fois mieux. Oh, vous avez complètement raison. Et puis, en parlant de chien, je vais promener le mien, Toby. Et je m'occuperai de vos problèmes dès que possible. Allez, au revoir. Ok, ok, parfait, parfait. Eh hey, mais... T'as peur là ah, C'est pas, un... pas un chat, ça, cette chambre là Monsieur Monsieur